Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon All Action et mon test des acryliques Spray Paint. Alors ça faisait longtemps que je n'avais pas été chez Action pour acheter des fournitures artistiques, mais j'avoue que cette fois-ci j'ai craqué. Dans cette vidéo je vais vous présenter brièvement ce que j'ai acheté, donc je vous présente les Fine Twin Markers qui sont les feutres à alcool twin marker mais plus fins avec une double pointe, une pointe pinceau et une pointe fine, ils servent à colorier, à écrire et à dessiner, je les ai pris dans les tons rouge, rose, violet, mauve, bleu et vert. Alors j'ai pris les nouveaux paint markers qui sont des marqueurs de peinture acrylique, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui parle de ces marqueurs, je vous invite à la regarder car je vous dis tout en détail au sujet de ces marqueurs, alors je les ai pris dans les tons ocre, brun, bleu, dans les gris, dans les roses et rouges et dans les verts. J'ai aussi pris des métalliques brush pens et j'ai pris des glitter and pearl 3D drops, ce sont des gouttes 3D pailletées et perlées pour faire briller vos œuvres et leur donner un peu de relief. Je les ai pris en doré, en bleu et en vert. On a toujours un pailleté et un accré. Alors j'ai pris aussi les Glitter alcohol Ink qui sont des encres acryliques pour peindre avec de l'encre. Les liquides Watercolor Brush Marker qui sont des marqueurs liquides pour aquarelle. Donc ce sont des feutres pinceaux, donc ils ont une pointe pinceau. J'ai pris aussi euh, quelques pinceaux, un paquet de 6 pinceaux, un pinceau plat, un pinceau angulaire et quelques pinceaux fins. Et j'ai pris les fameux acrylic spray paint qui sont des sprays acryliques pour pulvériser sur des objets, à travers des pochoirs, pour superposer euh, des couleurs etc. Ne vous inquiétez pas je vous ferai une vidéo de démonstration pour chacun de ces produits afin que nous puissions apprendre à les connaître et comprendre leur utilisation. Alors ces sprays acryliques se présentent sous la forme d'un pack de trois petits flacons pulvérisateurs en trois couleurs. Deux couleurs opaques et une couleur néon. Je ne sais pas combien de couleurs existent dans cette gamme. J'ai pris les quatre trios de couleurs que j'ai trouvé dans le magasin. Et je vais tester tout ça sur un projet de Mix média. Donc je vais faire un petit test juste pour voir comment ils pulvérisent leur peinture. Donc je vais les vaporiser sur ce papier brouillon pour avoir une idée de la qualité des gouttelettes et ce à quoi ressemble la couleur lorsqu'elle est sèche. Jusqu'à présent je trouve que le jet d'esprit est fluide et couvrant, ce qui est prometteur pour un pour un travail je veux dire sur un, un pochoir ou avec, de, avec des petits motifs, bon, cependant pour ce flacon, le pulv la pulvérisation se fait dans l'autre sens, ce qui nous donne de grandes taches de couleur. peut-être que la buse est bouchée, donc je, je ne sais pas. Alors avant de poursuivre cette expérimentation, j'aimerais d'abord vous donner quelques conseils, c'est déjà de protéger votre surface de travail. Alors je vous suggère de placer une feuille de papier sur laquelle vous allez pulvériser vos couleurs dans une boîte en carton. Cela limitera les, euh, les éclaboussures de peinture et les concentrera sur votre feuille et euh, ça vous donnera aussi euh, également une surface propre pour travailler. Donc pour commencer je vais utiliser la couleur jaune comme base. Pour cela je vais reculer ma feuille un petit peu ma feuille pour qu'elle ne dépasse pas le cadre de mon jet de peinture. Puis je vais bien agiter le flacon pour mélanger la composition et je vais vaporiser sur toute la surface de ma feuille. Alors étant donné que je n'ai pas assez d'espace sur cette table, j'ai ajouté comme vous voyez deux toiles pour limiter les éclaboussures et pour pouvoir distancier mes pulvérisations. J'ai remarqué qu'avec l'orange fluo, la peinture euh, était très liquide et pas très couvrante. Donc, ça m'a un petit peu... De... Elle, est, elle est présente, mais ça m'a un peu de, de, de déçu. Donc, j'ai replacé le pochoir par-dessus et j'ai vaporisé euh, différents verres tout en les secouant énergiquement pour bien mélanger la composition dans l'espoir d'avoir un film de couleur opaque et couvrant l'avantage avec l'esprit acrylique c'est que vous pouvez vous permettre de superposer deux couleurs complémentaires sans obtenir forcément une couleur neutre ou un gris coloré alors une fois que la couche euh, inférieure est sèche vous pouvez je veux dire superposer par dessus d'autres couleurs à condition de ne pas en abuser bien sûr donc je reprends, euh, j'ai repris le bleu et là j'ai constaté que la pulvérisation n'était pas homogène il y a il y avait de grosses gouttelettes ce qui m'a un petit peu aussi déçu. je vous conseille aussi de mettre des gants si possible lorsque vous travaillez avec ces, ces sprays euh, cela va vous éviter de devoir vous laver les mains à chaque fois que vous allez utiliser euh, d'autres euh, euh, flacons mais j'ai surtout remarqué qu'une fois que, que la couleur, que la peinture euh, sèche sur la peau il est difficilement elle est difficilement nettoyable par, pardon avec euh, je veux dire à l'eau et du savon sans devoir euh, la frotter avec une éponge ou, ou autre chose donc euh, vraiment j'ai eu beaucoup de mal à, à la retirer alors je vais créer une composition dynamique donc je vais déplacer le pochoir et pulv et pulvériser d'autres couleurs par dessus comme le rose le rouge etc Et en parlant du rouge, je le trouve très très vif et opaque. J'ai ai beaucoup aimé cette couleur. Je veux dire, ce flacon, il, il envoie vraiment des petites gouttelettes, mais très très fines. Et donc ça, ça crée un, un film, on va dire légèrement transparent, mais uniforme. Alors pour, pour équilibrer ce contraste, je vais reprendre le bleu. Et le pulvériser légèrement par-dessus. Alors je trouve que le résultat est très joli, on obtient une surface légèrement rugueuse car il y a les petites gouttelettes qui ont formé un léger effet de matière, une sorte de bas-relief, on le ressent au toucher. Alors ces sprays peuvent vous servir pour créer de jolis arrière-plans. Donc, je vais terminer cette réalisation en, en accentuant les centres de mes arabesques, en ajoutant des embellissements, c'est-à-dire que je vais camoufler les petites imperfections qu'il y a dans le centre de chaque arabesque. Alors, je vais ajouter de la peinture 3D à ma fleur en perles. Je vais commencer par utiliser le duo des couleurs bleues. Donc je vais contourner la fleur avec la, la peinture 3D bleue pailletée. Alors pour l'arabesque rouge et rose, je vais utiliser mes Glitter Glue de couleur violette et rose. Je vais faire la même chose, je vais contourner mes petites fleurs avec du rose et du violet. Alors ça va me donner une jolie petite finition à, à cette réalisation et ça va accentuer ce côté bas-relief. Donc voilà, voilà ce qu'il en est concernant cette vidéo de mon All Action et pour cette réalisation. J'espère que cela vous a plu si c'est le cas n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo de la partager et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ce sera votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de vidéos n'oubliez pas non plus de télécharger votre kit de coloriage gratuit le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo, cela vous redirigera vers une page qui vous demandera d'inscrire votre, votre email pour recevoir deux ebooks et un cours gratuit d'1h25 ainsi que ma newsletter réservé aux inscrits de mon blog. Vous recevrez dans cette newsletter des bonus, des tutoriels et conseils exclusifs pour bien débuter dans le monde des couleurs et de leurs techniques. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ces sprays acryliques. Je serai ravie et curieuse de savoir ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous dis à très bientôt pour une prochaine publication. Merci